Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Aujourd'hui, je vais vous parler du connecteur Skileos. Alors, Skileos, c'est une plateforme qui propose de nombreux cours vidéo en ligne sur divers sujets. Dans Bokeh, on peut moissonner des notices de Skileos pour avoir une recherche fédérée. Et on a aussi un accès SSO qui permet à l'abonné de se connecter au ski, site Skileos depuis le site de la médiathèque sans avoir à s'identifier. Pour configurer la recherche fédérée, il faut que la tâche planifiée moissonner catalogue Skileos soit activée tous les jours. Donc Ici, c'est mon cas. Si vous venez de l'activer, il faudra attendre euh, que la planification soit effectuée, souvent la nuit, via Cosmo Cosmogramme. Donc, une fois que la planification est effectuée, vous allez dans « Collections » et vous allez trouver les cours en ligne Skileos. Ici, j'en ai 102. Nous avons là aussi la possibilité de les éditer pour pouvoir enrichir les cours. Donc, une fois que vous avez configuré la recherche fédérée, il ne faut pas oublier de donner les droits aux utilisateurs. Donc il faut créer un groupe utilisateur qui a donc si vous allez dans droit, qui a bien le droit bibliothèque numérique accéder à Skileos voilà c'est tout pour la configuration maintenant je me déconnecte donc ici vous pouvez voir un kiosque en mode mur avec différents courses qui les hausse si je fais une recherche sur champ par exemple je vais avoir plusieurs sujets puisqu'on indexe les sujets donc euh, là je vais avoir le, le, le sujet arrêt musique loisirs bureautique je peux donc euh, cliquer sur la notice initiation au champ on retrouve les informations de titres d'auteurs de sujets un petit résumé et puis on a le lien vers la ressource numérique donc si je clique sur le lien on va me demander de m'authentifier. Donc là, je vais m'authentifier avec un compte qui est dans le groupe autorisé. Et voilà, j'accède directement à la ressource. Je suis sur le cours que j'ai sélectionné et je peux le consulter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bokeh. A bientôt